Disons que la différence entre une, une bonne critique et une critique comme ça d'un connard sur internet, c'est que bah, le connard sur internet, il écrit à, à la va vite, sans réfléchir, sans aucune notion, tu vois. Et tandis que, une bonne critique a une critique qui écrit assez vite, sans aucune notion, mais le gars il est connu, quoi. Ouais. Euh, disons qu'aujourd'hui, Internet, c'est un gros, gros problème pour nous parce que ça a changé complètement, en fait, la, le monde de la critique. Et maintenant, euh, grâce à Internet, à Spotify et des choses comme ça, tu peux arriver mille fois plus vite à la musique et du coup tu n'as pas besoin forcément de lire avant la critique pour acheter et ça c'est un gros problème pour nous et surtout il y a même plus souvent sur internet tu trouves même plus les, des vraies critiques tu vois tu trouves des, des étoiles en triangle, en symbole, un smiley qui te fait comprendre si les, la musique vaut la peine ou pas et du coup bah moi aussi maintenant je me prends beaucoup moins la tête hein, parce que de toute façon ça sert à rien je vous dis clairement, moi, mon travail, je le fais. Ça fait dix ans que je fais mon travail, ma, mon vrai travail. Je l'ai fait la première année. Quoi. Je me suis écrit plein de, plein de possibles phrases, plein de petits trucs, et j'ai les ai mis tous dans une application que j'ai préparée. Et en fait, à ce moment, moi, quand j'écoute quelque chose et que je n'ai pas trop l'inspiration, j'appuie directement dessous. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, et il me sort plein de possibles phrases que je peux utiliser, que j'ai utilisées dans ma première, et je les remets ensemble. J'ai mis des, des des, des, des, des propositions un peu différentes, juste pour voir, pour faire, et voilà, en 5 minutes, à la critique. Après, évidemment, quand tu dois faire de la critique des choses, tu peux pas non plus, quand tu dois travailler beaucoup, tu peux pas non plus écouter tout, tout, tout, jusqu'au bout, genre, j'ai fait des écoutes en diagonale, comme on les appelle, genre, moi, sur, sur un CD d'un truc d'une heure, plus ou moins, j'écoute, pour faire les choses bien, quoi, j'écoute 5 minutes, quoi. Oui, c'est suffisant. Mais bah après, de toute façon, tu les connais, hein. tu sais plus ou moins, tu vois, tu vois sa gueule, euh, tu vois ce qu'il fait, et tu sais plus ou moins ce que tu dois dire déjà avant d'écouter. Mais après, bon, on t'écoute parce que tu dois le faire, c'est ton travail. Donc oui, c'est c'est un travail qui qui donne. Plein de satisfaction personnelle en fait. Hein. C'est un travail vraiment gratifiant et intéressant. Euh, par exemple, là, là c'est le Festival des Cannes. Il y a trois jours, j'ai fait une soirée dans le yacht de Nicole Kidman. Et il y avait Lenny Krevitz qui est venu chez moi, du rien. Et il m'a dit Bah, tu sais quoi, mec va m'a donné la main. J'ai adoré ta critique. Tandis que moi, j'ai jamais fait une critique sur Lenny Krevitz. <rire> D'ailleurs, j'aime pas du tout le jazz. Et après, ça dépend des critiques, ça dépend, mais pas que le... ça compte pas que l'argent dans ce travail, évidemment. Ça compte aussi les hôtels, ça compte aussi les restaurants, ça compte aussi euh, voilà, plein de choses, les endroits où tu envoies. Donc, euh, c'est pas que l'argent en soi qui te donne, mais bon, oui, je gagne bien Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a cette polémique ridicule sur le fait que. J'aurais donné la note maximale à un artiste euh, d'Amazing Records qui est détesté par tout le monde. Euh, bah, moi, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le voyage. Je n'ai pas trop écouté l'album, quoi. mais pff, déjà, ça se présentait très bien quand même. L'image était qu'un nom sur l'album. Et après, bah, tu sais, avec le temps d'une semaine de voyage... Euh, le, le, le, le temps pour écouter l'album c'est pas donné donc euh, ouais euh, moi j'ai bien aimé moi je suis un grand un grand amateur de, de la gastronomie euh, et du coup j'ai plein de livres de recettes et de critiques de recettes et, et du coup, je me sers beaucoup aussi, je fais mes propres critiques sur les recettes, tu vois, et je me sers beaucoup du vocabulaire de la gastronomie pour euh, faire la critique musicale. Donc euh, voilà, un CD peut être exécrable ouais, ou exquis. <rire> J'adore ça, ça marche trop bien. Hein. Tous ceux qui travaillent dans le domaine musical, dès qu'ils lisent ça, ils kiffent parce qu'ils se disent waouh, wow, il a utilisé des, des, des, des métaphores incroyables. Voilà. Moi, je les prends juste de mon livre, les euh, critiques musicales, et ça marche parfaitement. Donc écoutes 5 minutes, tu te fais 2-3 idées et après tu trouves, tu, tu réfléchis entre 5-10 minutes pour trouver quelques mots bien, bien placés comme raffinés quoi. Et, et après ça va, tu fais ton discours, tu mets des étoiles et au fait, vous voulez une bonne critique Moi j'aimerais beaucoup aller en Afrique du Sud.